s'amuser, normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la Gelle On veut gagner, on va tous nous montrer qui on est Ensemble, on est oh GX, nouvelle génération Et salut les Australiens, c'est Gabriel Et aujourd'hui on va mettre fin à ce petit concours Personne à trouver, donc comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir, hein, c'était cette carte que je demandais, The Arrival Cyber in qui me linkait 6 avec 0 points d'attaque, mais c'est la carte la plus forte en link, donc c'était celle-là, voilà, tout simplement, qu'il fallait trouver, et personne ne l'a trouvée, donc c'est là hop, on va faire supprimer, oui, voilà, voilà, donc euh, désolé, personne n'a gagné, alors, euh, je, je, me demandais, je me posais une petite question comme ça, euh, voilà, je ne suis pas rasé. Est-ce que ça vous plairait Est-ce que ça vous plairait Par exemple, que demain ou vendredi, je fasse un live sur YouTube. Hein. Un live, what the fuck, ou où où, où, comme je faisais avant, ou hmm, maintenant que j'ai la connexion Internet, où je répondrai à vos questions, tout simplement. Donc, j'espère vous, vous voir nombreux sur ce live. Et voilà, tout simplement. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée. Alors, normalement, euh, normalement il y a un soir où, vous, où je vous demanderai de participer parce que c'est vachement important pour moi. Je ne sais pas encore la date, mais je risque de faire partie d'un live de Family Ghost Hunter. Donc, si vous aimez un peu tout ce qui est paranormal, allez vous abonner à cette chaîne parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et donc, je, je, vous me verrez sérieusement. Je parlerai de mes expériences paranormales. Et euh, ne vous inquiétez pas. Euh, vous allez dire Mais il est ouf, il est ouf. Eh ben non, non, non, je suis tout à, tout à fait sérieux. Voilà. Donc je reviens. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Donc euh, si. si euh, si un live vous intéresse ou vous allez me poser des questions, je veux que cette vidéo fasse 20 vues d'ici demain matin 10 h Si elle ne fait pas 20 vues, je ne fais pas de live. Voilà, c'est tout simplement. Je demande juste des vues, je ne demande pas des likes et des trucs, non, je demande juste des vues. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner sur la chaîne. C'est vraiment important pour moi parce qu'on est à 171 ou 172 abonnés. J'aimerais en avoir plus. J'ai beaucoup d'idées en tête, mais pour le moment, c'est... Voilà, et peut-être comme mois d'octobre, vous aurez une surprise. Pendant une semaine, vous aurez des micro-vidéos. Mais vous allez voir, on va se poiler normalement. Tout se passe comme prévu. Je reçois la visite d'un ami il viendra dormir chez moi voilà il viendra dormir chez moi et pendant une semaine on travaillera sur les textes on travaillera sur des micro vidéos où, mmh. où vous allez voir on va spoiler un petit peu voilà tout simplement ah oui euh, je normalement d'ici le mois d'octobre normalement nouvelle intro et nouvelle utro de la chaîne youtube ça y est j'ai trouvé l'idée maintenant Maintenant, il ne reste plus qu'à la faire. Mais il me manque un accessoire. Et l'accessoire, je ne commander que le 5 octobre. Mais, vous verrez, ça sera une vidéo de, 5, de 20 secondes. Et, euh, vous allez voir, ça donnera mieux que les gifs que j'ai fait. Allez, sur ce je vous laisse je vous dis à plus et vous faites une bonne journée. Ciao tout le monde